Ce sont C'est pour Aujourd'hui, on met de Ça me rassure parce qu'au début, euh, je ne vais pas vous mentir, j'étais angoissée. Je me disais, il faut aller tous les jours la chercher. La récupérer à 11h30, plus la ramener. Pour elle-même, c'est très fatigant. Le président a prouve à une fois encore qui l'accompagne tous les Guadeloupéens sans exception. Au nom des petits points 3, de leurs familles et de toute la municipalité, merci au président Chalus qui a montré une grande dimension humaine, puisque on a le sentiment que ça manque en politique. On nous parle beaucoup de rentabilité, mais là on a vu un président humaniste qui a volé au secours des enfants de Pointe-à-Pitre, et je tiens à lui dire chaleureusement merci.